Quel est notre Seigneur soit pour Oui, nous voulons de tout notre temps habiter tous les jours dans la maison de notre Seigneur. Nous, Amen. nous désirons réellement contenter sa face. C'est pourquoi nous nous efforçons tous les jours de pouvoir être agréables en nous, nous accrochant davantage à, à sa parole, nous en cherchons comme nos précieux frères. Elle a si bien lu dans le psaume 119 où cet homme de Dieu pouvait exprimer la de son cœur et la joie de pouvoir dire que je me réjouis sainement de ta parole. Je prends plaisir comme quelqu'un qui a trouvé un grand butin. Et, et, et je ne m'ennuie pas dans l'assemblée. Je me réjouis lorsque... Et c'est cela ce que David pouvait dire. Moi ici, je suis dans la joie, pas quand on me dit allons jouer au retour, hein. pas quand on me dit allons faire des petits combines quelque part, euh, trouver des, des sommes assez importantes. Non, je suis dans la joie, dans, monde, à dans la maison, même si nous sommes à Dieu, je suis dans la joie parce ce qu'on peut se retrouver. Amen. et glorifier notre Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, il y a quelque chose qui est tellement important pour nous que nous puissions savoir. Vous savez, il va arriver un temps où un jour nous ne serons pas sur terre. Aussi longtemps que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver, frères et sœurs, nous regretterons tout le temps que nous n'avons pas pu donner au Seigneur. Parce que tout ce qui y a sur la terre n'est que vanité. il n'y a qu'une chose qui demeure. Le Seigneur m'a dit, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » Quelle récompense allez-vous avoir pour que sur la terre, vous avez tout sacrifié pour pouvoir simplement servir ces dieux Et là-haut, ce sera une très grande joie, et une réjouissance, parce que votre récompense sera une récompense éternelle. Et c'est cela, c'est pourquoi... Je ne trouvez pas comme ennuyant de pouvoir aller dans la maison du Seigneur. Je ne trouvez pas comme murmurant, mais ça prend du temps, c'est et cela. Je souhaiterais prendre beaucoup plus de temps pour le Seigneur. Même s'il faut rester toute la nuit entière, jusqu'au lendemain. Or, vous savez, dans le psaume que nous avons lu tout à l'heure, c'est frère la nuit, je ne sais pas si vous avez fait attention, il dit, mais sept fois les jours, je te célèbre. C'est écrit. Amen. Et là, nous réalisons effectivement que pour tous ceux-là qui n'ont réellement connu même pas l'Ancien Testament, mais ils trouvaient vraiment plaisir aux choses de Dieu. Mon frère et ma soeur, c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Il ne veut pas de robots, en fait. Et c'est comme cela, comme dit, je me réjouis d'être ta parole à toi comme celui qui a trouvé un grand butin. Amen. Amen. Et c'est là ce que nous devons aussi réaliser, combien il faut que nous puissions arriver à ces stades-là, où de se, pouvoir se réjouir, parce que regardez comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre aussi il dit, euh, la, la topaz et aussi les perles ne, ne sont pas comparables. À... Vous vous souvenez encore donc, l'or et l'argent, même le diamant, le topaz, les perles les plus précieuses, et l'or fin, n'entre même pas en parlant. J'ai demandé au séjour de bord, est-ce que vous connaissez même le chemin Vous l'homme, pour trouver les diamants, il sait comment faire. Souvenez-vous de cela. Ce n'est pas de l'histoire, mais c'est la chose la plus importante. Il y a une mine on extrait pour chercher de l'or et des diamants pour lesquels les hommes se tuent sur la terre. Mais il dit, mais cela, cet argent ou cet or ces mines n'est même pas comparable. Oui, oui, vous lisez cela chez vous voilà. la Bible. Nous voulons reconnaître, réaliser la grâce de pouvoir vraiment avoir reçu de la parole de Dieu. Et de pouvoir prendre part effectivement aussi à ce que. Notre Dieu est en train de pouvoir faire. C'est ça qu'il disait à, à ses disciples qui étaient là et qui l'observaient, qui l'écoutaient, et aussi la foule qui l'entourait aussi, qui écoutait. Et puis les disciples disaient, mais pourquoi leur parles-tu en parabole Parce que nous réalisons aussi que ce sont des gens qui sont venus, et qui ont un, un désir aussi, une soif peut-être de pouvoir. Hein. Et parce qu'avec nos yeux, nous avons vu cela. Donc, avec nos émotions humaines, effectivement, nous, nous réalisons que c'est comme cela qu'ils sont. Mais lui, il va au-delà, en fait. Il dit, mais à vous, il vous a été donné, pas à eux. C'est une grâce. Et le Seigneur t'a accordé cette grâce de pouvoir aussi prendre le plaisir. C'est parce qu'il nous a aimés, qu'il a placé en nous cet, cet, cet amour, des choses qui le concernent. Autrement, on ne pas cela. Et quand tu peux arriver à aimer Dieu, vous savez est ce que l'Écriture dit Je vais juste vous dire cela. C'est dans le livre de Corinthiens, je pense. Regardez ça. Dans Corinthiens, je pense, au chapitre 8. Verset 1 et Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons, c'est 1 Corinthiens chapitre 8. Verset Pour ceux qui concernent les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Vous suivez mm -hmm. Donc, nous savons que nous connaissons. Et puis il dit, la connaissance en fait, mm -hmm. mais la charité est divine. Amen. Amen. Amen. Verset 2, il dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Amen. Là, vous suivez? Amen. Mais si quelqu'un aime Dieu, Amen. vous lisez Amen. Mais si quelqu'un aime Dieu, c'est là est connu de lui. Vous vous voyez, bien-aimé, frères et sœurs. Aimer Dieu et aimer les choses de Dieu, c'est une grâce. Ça Amen. ne vient pas de vous. Amen. Non. Prendre plaisir à être dans la maison du Seigneur, prendre plaisir à, à s'occuper des choses de Dieu dans la maison de Dieu, et s'y donner tout son cœur sans qu'on t'oublie, ça ne vient pas de toi. C'est parce que Dieu t'a aimé. Voyez-vous, l'écriture dit une chose, la blessure, L'écriture dit une chose, et elle est très bien, elle dit mais, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Vous suivez cela Donc, cet amour étant en toi, c'est que Dieu l'a placé. Amen. Dieu savait, c'est pourquoi l'Écriture dit ici, regardez très bien, parce que celui-là est connu de lui, n'est-ce pas Maintenant, écoutez bien ici, dans le livre ici, que vous connaissez aussi avec moi, Romains au chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit Nous savons, du ce que toute chose pour vous, pour bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. de ceux qui sont appelés selon celui saint. N'est-ce pas vrai Amen. Car ceux qu'il a connus d'avant, Il les a aussi prédestinés à être semblables. Amen. Donc Dieu, effectivement, t'a accordé cette grâce parce qu'il connaissait et qu'il t'a connu. Il t'a accordé cette grâce. C'est pour ça qu on pouvait voir, pas voir que vous pouvez voir comment est-ce que l'un peut se donner tellement dans les choses de Dieu, et quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il est là. c'est les choses de Dieu, il se donne effectivement. Et l'autre, il est nonchalant. Il fait avec négligence. On peut lui confier une tâche, mais il est toujours négligent. Parce que Ézéchiel, je dire, c'est cesser d'être négligent. Mais l'autre, effectivement, quand une tâche lui est confiée, c'est de tout son cœur de tout vouloir observer. Parfois, vous avez des larmes de voir le zèle dans lequel il se trouve à faire les choses. Parce que vous remarquez effectivement que Dieu l'a touché, il lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse comprendre que ça, c'est l'action de Dieu. C'est une grâce, frère, parce que c'est vraiment une grâce. Vous vous rendez compte, frère, dans le temps où le Seigneur, notre sauveur, voulait, alors qu'il était là, au milieu de ces gens-là, les gens le regardaient, ne reconnaissaient même pas, et les méprisaient. Il chessait même à pouvoir le tuer, lui. Mais Pierre qui le regardait, qui dit, mais tu veux même que moi je m'en aille. Tu me pousses, mais allez-vous-en. dit, mais à qui il le Amen. Mais à qui d'autre aujourd'hui, tu voudrais que j'y aille. Même si tu me pousses, en dehors de toi je veux mourir. Parce que je sais que tu as quelque chose qui me donne la vie. C'est de toi que vient l'argent. Les paroles de la vie Amen. éternelle. Amen. Vous devez savoir ce que vous désirez auprès de Dieu. Vous devez savoir pourquoi vous venez dans la maison de l'éternel. Quel est l'objectif Frères et sœurs, ce n'est pas une association Amen. que Dieu cherche. Alléluia mes brébis à moi. Entendront ma voix et nous suivront jamais la voix des étrangers. C'est pourquoi vous entendez toujours le Saint-Esprit nous parler, dit, mon frère, faites attention. Mm. Ma soeur, fais attention. Si Dieu te dit fais attention, c'est qu'il te voit négligeant. Un fils de Dieu, on ne peut pas le supplier de faire attention. Amen. Il y a déjà quelque chose au-delà. Parce que déjà quand il quitte chez lui. Lorsqu'il rentre ici, il se met en prière. Amen. Il dit Seigneur, je m'attends à toi. Amen. Il ne s'occupe même pas du voisin de la voisine. Qu'est-ce que le voisin peut penser Des moi Vous dire Je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, j'ai besoin qu'il de... me dise ce que je veux. Ce qu'il veut, en fait. Et mon âme attend à lui. Amen. Alors, il devient très attendu. Je vais vous donner l'exemple. Regardez très bien. La Bible dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Héritier, c'est non. Promesse, n'est-ce pas vrai Si nous sommes la possédée d'Abraham, regardez l'attitude d'Abraham quand le Seigneur lui parlait. N'oubliez jamais cela. Quand Dieu parlait à Abraham, il dit, oh, bravo, Abraham, Abraham, ta femme Sarah ici, t'enfantera un fils. Vous vous souvenez Abraham écoutait bien, non Et puis Dieu, pendant qu'il parlait, effectivement, il dit, mais Aliza <coughs> sera nommé pour toi une postérité. tu t'aura une postérité avoir mal écouté. Mmh. Il était très attentif chaque parole qui sortait là. Parce que remarquez très bien que quand là les seigneurs avec ça sont arrivés chez cette mamré l'homme a couru, et il a tout fait, puis il était vraiment, c'était de tout son cœur et de toute son âme que cet homme, vous savez, quand on a de la considération à l'endroit de la personne, on prête attention. Vous vous souvenez, j'ai déjà un témoignage ici, du ministre qui était donc baptisé, et cet homme, il m'invite chez lui à la maison pour que j'ai j'ai pris pour sa femme parce que euh, sa femme était Je, je voulais rentrer ça depuis des années et puis je rentre, c'est lui -à, à la maison et, et, et je m'assieds, sa femme était assise là et puis elle a commencé à pleurer en me parlant effectivement et puis le euh, ministre s'est dit bon on va vous servir à boire que la maison versée euh, de la l'eau dans les verres effectivement pour que je puisse boire, qu'on puisse parler effectivement alors la soeur a commencé à me parler effectivement et puis bon j'ai écouté pleurer et puis j'ai dit mais et tu crois que si j'ai pris pour toi, le Seigneur te guérira oui. Parce qu'il avait dit, mais si, le Seigneur, ton Dieu a guéri ma femme. Et puis, il dit, mais si, si là Seigneur me guérit, je te donnerai toute ma Vous connaissez la suite et, et je me suis levé, et j'ai prié pour euh, sa femme. Et là, de même ce qui s'est passé, la femme était là, elle Et alors là, quand, je, quand il est venu me chercher, nous puis nous sommes partis, et puis je ne sais pas où ce que nous étions. Et puis il me dit, mais, je me suis posé la question, quand tu es venu chez moi. Alors il dit, mais c'est là que je vois que ce que tu fais est quelque chose qui est biblique. La façon de vivre de faire les choses est quand même dans la Bible. Il me dit, c'est ce que je vous dis. Moi, il me dit, quand vous êtes venu chez moi les gens vous observent sans vous rendre compte. Elle me dit, j'étais observé. On t'a servi de l'eau et de la boisson pour que nous prions Tout se passe quand ma femme est en train de parler avec toi, j'étais vu, tu n'as même pas touché le verre. Elle me dit, vous savez à quel moment vous avez bu votre... votre et moi j'avais oublié, avait pas Il me dit, quand vous avez prié pour ma femme, et après ça vous êtes retourné, vous avez pris votre verre, vous avez bu... J'ai dit, ce que cet homme ici a fait, ça veut dire quoi? Il dit, et quelque chose m'a frappé. Il dit, oh. il dit, la nourriture que j'ai à pouvoir manger, c'est de faire la volonté de mon père. Lui-même, il a eu la pensée, et cela a travaillé son esprit. Il dit, mais maintenant je comprends. Bon, moi, je n'avais pas. Hein? Et il dit, maintenant je comprends. Ça veut dire que les gens nous observent. En tant que, que fils et fille. Nous avons effectivement quelque chose qui, à nous, hein, comme nous le disions tout à l'heure, c'est que quand, quand nous nous trouvons dans les choses de Dieu, nous sommes tellement attentifs et, et nous, nous observons le Maître dans ce qu'il dit et nous voulons écouter et entendre effectivement parce que nous sommes concernés dans les choses que notre Maître veut réellement aussi. C'est la raison aussi pour laquelle nous, nous avons... Toutes ces réunions, comme mon frère on fait référence aussi tout à l'heure, vous devez savoir et comprendre aussi, frère et soeur, pourquoi en fait. nous avons les désirs à notre cœur et de pouvoir avoir autant des de jours comme une semaine de réunions où tous les jours nous devons venir. Ça devait être l'église dans le cœur. Amen. Amen. Ce que le Seigneur nous a donné, au moins, ces quelques jours. Je priais, je disais, oh Dieu, si on pouvait avoir mon fils en gros, deux ou trois semaines encore, Continuellement, des réunions, hein, du soir, même avec deux ou trois. L'important, c'est que nous nous retrouvons là. Amen. Qu que nous puissions avoir ces temps de communion avec notre Dieu. Vous savez, je disais à mon précieux frère, Bourg, à mon précieux frère, ici, la fonce qu'un dans mon bureau. Il y a à peine 5-10 euh, minutes, je pense, j'ai tenté de parler avec un téléphone à sonner. je pensais à ma bien-aimée soeur, je pense que je vais peut-être le mettre en contact avec euh, la personne. Et c'était un frère anglophone et, et qui m'appelait, donc au téléphone, et il se trouve en, en fait à Nolan. Il me dit, frignes, il s'est téléphoné, il me dit, je, voulais, je vous ai appelé parce que je voulais vous, vous rendre ce témoignage. Je crois que c'était la réunion de mardi, je suppose, que il dit, j'étais en connexion. Que Dieu bénisse notre frère Samuel. Amen. Oui, parce que nous prierons vraiment pour lui. Ce n'est pas facile pour lui. Même quand il m'a parlé aussi l'autre jour pour ses enfants, je pense que ce soir nous prierons aussi pour cela. Que Dieu l'aide, malgré les combats il est toujours là. Amen. Pour pouvoir faire son service, ce n'est pas facile. Vous savez, ça, ça, ça vous touche le cœur. Et beaucoup de gens sont connectés pour pouvoir écouter la prédication en anglais. Alors il dit, ces jours-là, j'avais des problèmes, mais Dieu m'a parlé d'une manière claire, aussi précise. Il a répondu d'une manière aussi claire à mon problème, à tel point que je suis sorti. Il m'a juste sorti. J'allais voir les gens pour leur rendre témoignage Alléluia. de ce que Dieu fait là-bas. Il dit, est-ce que, est que vous projetez quand même des, des réunions? Pour la fin de l'année, tu dis nous sommes déjà. Il est en chemin, il veut venir effectivement. Il a demandé l'adresse pour pouvoir venir. Je vais le mettre en contact avec ma sœur Dorine. L'adresse effectivement pour qu'elle il est à nos langues. Et pour pouvoir venir aussi prendre part. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, il, il, il, il, il a une façon particulière aussi de, de travailler. Oui. Vous vous souvenez, je pense que notre professeur homme aussi avait demandé euh, la personne de pouvoir, je sais pas avait demandé de pouvoir je ne va un jour. Et, et, et c'est notre euh, euh, Sarah la grande ici qui, qui est là, ici, qui avait invité donc une personne euh, là où elle était partie pour faire les stages. De parler de Là, elle a parlé avec la personne, et puis la personne est venue ici. C'est ne sais pas si oui. vous l'avez vu, Non, vous l'avez pas vu, mais elle était ici. Et c'est notre soeur Mariette qui était là chercher à la gare là-bas, à la, à la Elle est venue dans l'assemblée pour la première fois. Et vous vous souvenez, j pas, jeudi, j pas, mercredi, j je ne sais pas si c'était jeudi, je ne sais pas si c'était mercredi, je ne sais pas c'était le jour où elle était venue ici. Oui. Et alors j'apportais la parole et puis j'étais conduit à parler. Voilà, Dieu, quand il appelle, effectivement, Dieu est catholique, catholique, et puis il place sur ton chemin, vous savez, vous souvenez Vous vous souvenez Quelqu'un qui vient, toi qui étais catholique, qui voulait partir, mais tu me dit, là, tu as place quelqu'un sur ton chemin pour te ramener. Euh, quand on a terminé la réunion, il devait venir me voir pour me dire bonjour. Et il était assis avec euh, ma grande sarras. Et alors là elle dit de sa province, non Dieu est vraiment vivant. Amen. Il dit, Dieu est vraiment vivant, et j'ai vu Dieu à l'œuvre, et Dieu me parle, et Dieu a parlé. Il dit, elle, elle, alors Sarah, il dit, mais si moi je lui avais parlé à lui, tu aurais dit qu'il m'avait parlé. Il dit, je n'avais pas parlé. Mais ça, simplement j'ai dit que quelqu'un va venir parce que pour aller chercher à l'arrêt des tomes mais sans plus. Alors il dit, mais vous savez quoi Il a dit, mais je suis catholique. Donc, je suis catholique et je devais aller à la messe catholique. Mm -hmm. Et c'est elle qui était sur le chemin, qui m'a parlé, comme me dit que, parce qu'aujourd'hui, je dit il faut que je trouve un endroit pour la messe catholique, effectivement. Mais quand je l'ai sur le chemin dans la elle m'a parlé, elle m'a invité. Et quand j'étais assis là-bas, et quand vous prêché c'était comme vous nous avez entendu. Et j'ai réalisé que Dieu me parlait à moi. Et Dieu, il dit, Dieu est vraiment vivant, c'est à moi qui parle. Le Seigneur, notre Dieu parle encore. Amen. Vous pouvez être assis, peut-être penser qu'on joue de la comédie mmh. ou quelque chose comme ça, mais vous ne réalisez pas celui c'est lui qui est au milieu. C'est pourquoi quand on dit sœur, attention, frère, attention, c'est parce que Dieu veut que tu prêtes attention, il veut te parler. Amen. Quand tu ne prêtes pas attention une fois, deux fois, trois fois, Dieu ne va plus te parler. Vrai. Tu peux être là, assis ou assis chanter et sous mais Dieu ne s'occupera plus de toi. Parce qu'une fois, il t'a parlé, deux fois, et trois fois, il dit, ah, un... votre attention, s'il vous plaît, votre attention, ça l comme une habitude. Mais en fait, c'est Dieu qui manifeste son amour à ton endroit, pour que tu prennes attention pour ton bien. Est-ce que vous vous rendez compte de la raison pour laquelle vous venez dans, dans un endroit comme celui-ci pour pouvoir... Vous retrouvez ensemble avec les autres. Il faut que vous ayez toujours en vous cette cette, cette motivation de pourquoi. D'abord, il faut que vous sachiez que Dieu vous a fait sortir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec vous Quels sont pour vous, en fait, les des buts et des raisons pour lesquelles vous participez à ces réunions. Est-ce que vous comprenez Simplement parce que, oui, hein, comme c'est la fin de l'année, la, alors je vais quand même avoir des réunions pour ne pas avoir de malheur dans l'année suivante. Ça ne sert à rien. Il faut que vous compreniez pourquoi. Il y a un but, effectivement, que Dieu cherche avec vous. Nous livre, vous lire dans le livre de Matthieu, chapitre, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ce n'était pas pour rien que le Seigneur le conduisait. Ce n'était pas simplement une promenade. Hein? Et là, il dit, il fut donc transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Édith leur apparurent, s'entretiennent avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus mais, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tombes une pour toi, une pour Moïse et une pour Édith. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse, le couvre. Et voici une voix fit entendre la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, le toucha et dit Lèvez-vous, n'ayez pas peur. il lèvent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donnant cet ordre de ne parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. Verset 10. Les disciples purifient donc cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement Et Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir quelque chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu même le fils de l'homme souffrira de la part de leur part, les disciples compris, qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Tendre maître, précieux sauveur, notre âme est dans la joie. De savoir que tu nous accordes la grâce de voir ce jour-ci. Oh Dieu, combien, c'est vrai, c'est la vérité, mon Père. Tu le sais du favor du cœur, tu le sais. Combien nous aimons t'avoir tous les jours, les temps d'être dans ta présence. C'est vrai, pour les uns, c'est comme cela. Pour les autres, je ne sais pas. Mais je sais que pour ceux qui sont à toi, Amen. le désir est vraiment intense. Amen. Et par le mois, c'est continuellement à ta présence, à toi, à te servir, Père, pour ce grand événement, mon béné-même, Père Dieu, que nous attendons tous. Nous te remercions Père de nous préparer, d'avoir permis pour ce temps et le moment, Père. Donne-nous la grâce de pouvoir comprendre cela, Seigneur Jésus, et de pouvoir nous appliquer à nous préparer, mon béné-même, Père saint Bénis ta parole, que y était un béni-vénéter Dieu et qu'il y soit encore nos cœurs. Je t'ai ainsi prié, mon roi, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Amen. C'était un événement aussi particulier auquel le Seigneur a, a voulu convier effectivement euh, ses disciples à pouvoir venir avec lui sur la montagne parce que lui, il savait ce qui allait réellement se passer. C'est ainsi qu'il les a donc invités. Si vous remarquez très bien que cet événement a, a vraiment marqué les disciples, comme ici le Seigneur parle effectivement, la Bible dit, Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre, ça l'a beaucoup, beaucoup marqué et, et ça a déterminé quelque chose en lui-même parce que, il est de ceux effectivement, qui dans le livre de deux de pierres, il dit, mais, mais il dit, mais, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Et que nous ici, nous, nous avons fait connaître l'avènement, la, la, de notre similité. Ce n'est pas qu'on a eu à suivre la pensée des imaginés, ou bien par une émotion. Non, non, non, il dit, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos proposants, car, car il dit, nous étions avec lui sur la sainte montagne de Pierre, de Pierre. De Pierre, de Pierre, dit Nous étions avec lui donc là sur la, la scène montagne et donc, et donc, de, Louis de Pierre, de ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, Amen. car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix du ciel lorsque nous étions avec lui sur la salle donc c'était quelque chose de, de très bien. donc cet homme a eu cette expérience ça l'a vraiment cimenté vraiment euh, il était vraiment accroché parce qu'il était sûr et certain et quand nous prenons aussi jean il dit mais ce que nos oreilles avaient entendu c'est que nos yeux concernant la parole de vie nous l'avons contemplé, et nous l'avons touché. Et, et ces hommes ont, ont, ont eu cette expérience dans, dans leur vie, qui a eu à pouvoir réellement le ramener à pouvoir réaliser que celui-là qui marche avec eux n'était pas un homme ordinaire comme tous les autres hommes sur la terre. Et puis, n'avez-vous pas pas réaliser, frères ça c'est que sur cette montagne, quelque chose de particulier est passé, donc, réellement, ces vêtements sont transmigrés. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu Élie. Ils ont vu Moïse. Et vous réalisez cela, frères et sœurs Ils ont vu Élie et Moïse. Et en fait, quand ils les ont vus, ils ont vu que ces deux-là étaient vraiment vivants. Pourquoi Parce que qu'ils étaient en train de parler. Parler, hein, Avec le Seigneur qui était vivant. Donc, il conversait avec... Vous savez, ça, c'était un bouleversement total, parce que, vous connaissez effectivement, dans les scènes écritures le poids de Moïse, et le poids d'Élie. La considération qu'a le peuple d'Israël pour Moïse. Et quand on prend Élie, parce qu'il leur dit, maintenant. alors maintenant, le voir là, s'entretenant, parce que, chose pareille, mais ça jamais vu. Oui. Vous pouvez dire, chose pareille, c'est jamais vu. Jamais entendu de Chose pareille, c'est jamais vu. C'est une chose que d'autres savent que la sorcière pendant avait donc évoqué sa effectivement, dans les conditions que vous savez. Mais là, c'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Là, en plus, maintenant, une voix qui vient du ciel qui confirme, effectivement, la chose. Alors là, Ces hommes étaient vraiment convaincus de celui qui était avec eux au milieu. Et puis quand ils sont descendus ici, ils ne parlaient à personne. Et puis, ils ont posé la question pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il euh, faut que Élie vienne premièrement Vous saviez que cette inquiétude avait été parlée, non On est en rapport avec Élie, euh, avec, euh, donc Jean-Baptiste, vous savez cela mais là, ici, le Seigneur ici leur répond à la question -il, Elie et dit, mais Élie doit venir premièrement et rétablir effectivement toutes choses. Vous suivez Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Et vous connaissez bien cette écriture comme nous l'avons lu avec vous dans le livre de Corinthiens chapitre 8. Donc, nous avons tous la connaissance. Vous connaissez-nous donc, grand rapport avec Matthieu 17, verset 10 ici, chacun de vous connaît ici effectivement quand le Seigneur a parlé, à quoi il fait référence, ainsi de suite. Je voudrais simplement que vous puissiez juste prêter un tout petit peu attention. Il a dit, « Élie doit venir premièrement de rétablir toutes choses. » Vous vous souvenez, quand vous regardez les Saintes Écritures à quel moment le Seigneur l'a dit, effectivement, il a dit cela avant même qu'il soit livré hein, entre les mains des païens. Vous vous souvenez cela Amen. Donc avant même qu'il soit crucifié. Alléluia. Vous voyez Amen. Donc, même si vous observez très bien, frères et sœurs, il était donc livré entre les mains des croyants Par qui Par les principaux sacrificateurs. Les gens le sont son peuple c'est eux qui l'ont pris qui sont allés avec lui pour les livrer entre les mains des C'est comme cela ça, ça s'est passé c'était qui comme ça la sainte écriture et après avoir fait cela il fut donc crucifié en série puis le troisième jour il ressuscita. Amen. est ressuscita n'est pas vrai Amen. vous avez remarqué une chose dans les saintes écritures je pense que parce que mon frère Philippe est venu me poser aussi une question dans mon bureau, rapport avec Mathieu, je pense, chapitre 20, je pense cela. Et quelque chose que mon frère Frédon avait lu. et aussi ce que je vais à pouvoir euh, lire aussi. Euh, enfin, je vais le dire encore, Mathieu, je pense, chapitre 20, je pense, c'est cela. Je pense que c'est toi, hein, c'était Mathieu. C'était Mathieu ou Jean, Jean, Jean. merci, frère. Jean, merci beaucoup. Jean, chapitre 20. Merci, mon précieux frère. Jean, chapitre 20. Ça, oui, je suis en Gros. dit... Merci, 21. Donc, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, est vraiment merveilleux. Non, non, nous avons un Dieu extraordinaire. C'est pourquoi... Il faut être spirituel Amen. Amen. pour saisir les choses de Dieu, Amen. pour comprendre. C'est pour ça qu'il avait dit à Nicodème, il faut Nicodème, Nicodème. Malgré les lois il dit, il faut naître de nous. Amen. Parce que ce qui est né de la chair, et chair est chair, c'est que l'esprit est l'esprit. Si quelqu'un n'est pas de vous, il ne peut pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Vous comprenez Alors maintenant, remarquez très bien. Regardez ceci. Il dit ici, il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ce parole, qu'est-ce que la Bible dit Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils les seront retenus. Vous avez remarqué, frères et sœurs, combien Dieu connaît toutes choses et il n'y a rien qui lui échappe certainement Amen. à quel moment il a fait cet acte là à quel moment a-t-il prononcé ces paroles là à quel moment a-t-il parlé à eux il a fait la promesse non il souffle sur eux il dit recevez le Saint-Esprit donc ceux là sans l'ombre d'un doute l'expérience du Saint-Esprit qu'on monte à gauche, Amen. on descend à droite, Alléluia. le baptême du Saint-Esprit, c'était à eux. Amen. Amen. Parce qu'il a d'abord soufflé sur ouais, eux. Il dit Mais recevez Donc ça, il ne pouvaient pas manquer Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la chose qui. Donc là, ils avaient la garde L'assurance que même si les yeux étaient fermés, quand le Saint-Esprit descendra. Amen. Alléluia. J'essaierai du nombre. Vous vous souvenez des 70 qui étaient donc euh, choisis en fait par Moïse dans l'Ancien Testament mm. Quelques-uns étaient de l'autre côté, mais étaient choisis déjà par lui. Quand l'Esprit es du est descendu sur eux de l'autre côté, les autres qui n'étaient pas avec, effectivement, ils étaient ici. Il y avait un groupe qui était ici et quelques autres étaient de l'autre côté, effectivement. Mais parmi ceux qui étaient là, au Moïse s'est trouvé, effectivement, l'Esprit Seigneur est descendu sur eux. Ils ont commencé à pouvoir prophétiser. Vous avez des noms Et qu'est-ce qui s'est passé Les autres qui étaient donc du nombre de 70, là, même si ils étaient là d'avats, de... l'Esprit aussi est descendu sur eux, là. C'est la vérité. Parce qu'ils étaient déjà choisis. Ah, bon, C'est la vérité. Vous suivez alors comme le Seigneur a soufflé sur lui. Vous voyez, frères et sœurs, chaque, chaque acte que Dieu pose effectivement, il sait quand il faut le faire et pourquoi il le fait. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit ici dans les Saintes Écritures, que quand il a dit, je m'en vais vous préparer une place pour que là où je serai, vous y soyez, vous avez... Judas n'était plus là. C'est ça. Amen. Judas. Parce qu'il avait fait la promesse à Judas, il était obligé de pouvoir le prendre. Amen. Et ici aussi, il a fait quand Judas aussi était Amen. déjà parti. Amen. Oui, frères et sœurs, Il ne pouvait pas donner la promesse du Saint-Esprit à un fils de perdition. Non. À un démon. Non. Dieu, Dieu connaît donc les choses qu'il fait. Et il sait à quel moment il est fait. Amen. Donc là, quand on lit effectivement dans Matthieu chapitre 17, effectivement, il n'était pas encore livré. Et vous me suivez Amen. Amen. Donc il leur a dit, hein, Élie doit venir premièrement et rétablir toute choses. Vous suivez Amen. Et parce que dans le Seigneur, vous étiez aussi dans Balachie, vous connaissez cela. La promesse y était. Est-ce qu'il là dedans, comme vous, vous êtes inscrit, vous savez cela, ainsi de suite. Regardez, je veux que vous puissiez observer cela. Quand le Seigneur, notre Dieu, a été donc enlevé dans les cieux, l'apôtre Pierre a dit, il a reçu donc le Saint-Esprit, il est revenu donc sur la fourmi Saint-Esprit, le jour de Pentecôte. N'est-ce pas vrai Amen. L'action du Seigneur a été tellement si puissante. Et puis vous savez comment l'apôtre a eu à pouvoir prêcher à de suite. Et puis le Seigneur a pris, Jean, il l'a placé sur l'île de Pagos. Vous connaissez comment c'est s'est Non. Parce qu'il était maintenant un sorcier, ainsi, en fait. Puis on l'a placé, c'est parce qu'on m'a une punition. Mais Dieu avait voulu ça. Parce qu'il voulait isoler son serviteur pour qu'il puisse maintenant lui révéler les choses. Qui concernent les choses, les choses qui doivent arriver. Amen. Vous connaissez, non Amen. Il dit, écrit ces choses. Je vais venir d'abord que c'était un peu de comprendre cela. Écris ce choses. Chapitre 1 d'Apocalypse. Nous lisons à partir du verset, je pense au verset, verset, verset 10. Je fis revient un l'esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi me voit fort une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, je suis l'Alpha et l'oméga, le premier des derniers. Ce que tu vois, qui le dans un livre et envoie-le au Sept. Envoie-le au Sept. Envoie au Sept des au non, à Ephés, à Smyr, à Bergam, à Thiap, à Assam, à Philadelphie, à la Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après de retourner, effectivement, je vis cette chambre d'or de cette Tsonglier, quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une sceptique d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, les blanches comme de comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'il était emboisé dans une forêt. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. Et sa bouche sortait, il était aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, mais qu'un point, je suis le premier, le dernier et les vivants. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Oui. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main de droite et de sept chantiers d'or, les sept étoiles sont les sept anges de cette église, et les sept chandeliers sont donc les sept églises. Okay. Amen. Amen. Alors maintenant, il commence maintenant par. L'Église, effectivement, oh. l'âge de Fès. Vous suivez oui. Et puis, il continue encore avec des autres âges, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi de suite. Alors vous, vous remarquerez une chose, frère. Là, dans le Saintes Écritures, le Seigneur dans Matthieu dit, Élie doit venir premièrement et rétablir toute chose vous suivez Alors, posez-nous la question, frères et sœurs. Pourquoi, en fait, dans l'âge de fait, Elie n'est pas venu Pourquoi, effectivement, dans l'âge de Smyrne, de Tiatire, ainsi de suite, on n'a pas pu voir, effectivement, se manifester, en fait, Elie Pourquoi est-ce que là, parce que, remarquez très bien, il a dit cela dans Matthieu. Donc, ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Dans l'aïe on peut aussi le voir, non Vous suivez Là, les smiths, il a on pouvait aussi voir effectivement ce ministère aussi s'est manifesté. Vous savez pourquoi est-ce que euh, le ministère des lits, en fait, a été utilisé par Dieu pourquoi Dieu se réfère à Élie en fait Dans sa prière, lorsque cet homme ici, pour la première fois, quand l'avons vu entrer en scène, c'est quoi dans le roi 18 roi 18, je pense ici. Chapitre 17 d'abord, effectivement, on a parlé d'Élie les 18, on ne savait pas tellement très bien d'où il venait. Alléluia. Il est entré en scène et puis quand il était en scène, il, il, il a donc dit une chose à Krabbe, je crois que c'était la star dans cette oui, le ciel sera si fermé pendant trois ans et demi, Alléluia. et pour cela soit ouvert sinon à ma parole. Donc, Alléluia. un homme sur la terre, il dit aussi longtemps que moi je n'ai pas parlé, il n'y aura ni plus ni rosée. Oui. Quand moi je dirais effectivement, alors à ce moment-là, la là, rosée viendra. Dieu donne l'autorité à un Amen. Amen. Mmh. Avez-vous remarqué, frère, comment Dieu a agi Quand il a posé la question, revenons vite dans chaque écriture, nous avons cité. Quand il a posé la question à ses disciples, mais, qui dites-vous donc que je suis mon fils de Les indices, et vous Vous connaissez la réponse de Pierre Il dit, tu es Christ, le fils du Dieu vivant. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Quand ce ne sont pas la chair, des sangs qui te remplacent là, c'est mon père. Il dit, sous euh, révélation, je bâtirai mon église. Et les paroles se jouent de moi, un point contraire. Et puis il dit à un homme, Pierre, je te donnerai mm -hmm. les clés du royaume des cieux. Mm -hmm. Est-ce que vous suivez mm -hmm. Donc Dieu, il dit à un homme, effectivement, fait, il me dit, mais je te donnerai mm -hmm. les clés du royaume mm -hmm. des cieux à toi, Pierre. dis toi Pierre, pourquoi vous voyez les catholiques qui s'entourent avec des dessins des clés, vous voyez, ils ont un drapeau avec les clés, hein. vous savez pourquoi Parce qu'ils se basent là-dessus, ils ont les clés du royaume des cieux, parce que Dieu a donné les clés à Pierre, à un homme, les clés du de royaume des cieux, et puis il dit, ce que toi Pierre, tu liras sur la terre, parce que moi je vais lire. dis donc, toi, que toi, bien, tu liras. C'est déjà comme ça, non? On peut dire peut-être le frère de pouvoir nous amener, Matthieu, chapitre 16. Regardez. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Parce que moi, Dieu, je lirai sur la terre ce que toi Pierre, homme Pierre, mm. tu vas lier sur la terre, là-haut mm. dans les cieux, je vais le lier aussi, Amen. Amen. Amen. et puis il dit, et ce que tu déliras sur la terre, sera délié dans les cieux, Amen. alors les catholiques ont compris charnellement cela et donc voulu s'accaparer d'une clé, donc je ne sais pas, et quelle forme de clé ils ont, ils ont dessiné les clés naturelles et normales effectivement ils disent c'est comme si les cieux avaient une clé qu'il fallait mettre là comme la série autour et puis ils font descendre un pont, puis nous entrons ils ont tout mal compris mais voyez-vous quand Satan s'accroche à quelque chose ça devient des traditions, des habitudes tout le monde rentre dedans, tout le monde croit cela voyons que le prophète de expliqué. Il a dit, trois ans et demi. Il n'y aura ni rosé, ni pluie. Vous me suivez Est-ce que vous avez entendu Je crois que nous pouvons le dire, vous très bien. Un roi, hein les temps fuient vite, mais bon, nous allons rester un tout petit peu, vous allez de travailler, je pense. Si nous ne savons pas rester longtemps, si Dieu le permet demain, nous pouvons continuer, s'il le veut. Un roi, je pense, hein un... un roi dit Un roi d'Israël. Écoutez, Versailles dit Élie le dispute, l'un des habitants de Galates, dit à Akka L'éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis des serviteurs. Vous suivez Donc il connaissait sa position. Amen. Il dit, il ne sait pas où peut-être, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon, à la parole de Dieu, non. à ma Avez-vous remarqué, il a bien précisé, hein, il n'y aura ni rosée. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, c'est le désert total, parce que quand il ne pleut pas, la rose, veut dire que la fraîcheur qui couvre, en fait, peut mmh. faire effectivement en que les plantes poussent, l'herbe pousse. Mmh. Mais quand il n'y a pas de rosée, ça ne peut pas pousser. Mmh. Mmh. Ni rosée, ni bruit. Ça veut mmh. dire que tout est sec. Mmh. Comme dans le désert. Sec, sec, sec, sec. Il dit, sinon, à ma parole. Mmh. Et l'homme est parti. Il n'y a qu'à penser que cet homme-là jouait. Mmh. Non, évidemment. Mmh. Et le lendemain. On a vu qu'effectivement que ce dimanche, ouh, le nuage s'est éloigné <coughs> et pendant trois ans, le soleil froid. et la sécheresse. Et vous savez, les, les bêtes commençaient à pouvoir mourir de soif. Mmh. C'est à ce moment-là que la cape s'est mise en colère. Il a commencé à chercher maintenant. <rire> et il a voulu couper la tête. Partout mmh. on cherchait cet homme. Et pourquoi parce qu'on s'est rendu compte qu'il a dit que sinon ma parole, donc il est là encore notre problème. Combat, est... Il dit, mais c'est toi qui troubles Israël. Il dit, moi j'ai troublé Israël. Il dit, c'est plutôt toi qui troubles Israël. Avec, avec tous tes, tes dieux que tu as, et puis ta femme les appelle ainsi de suite. Vous avez amené tellement l'abomination dans la maison de Dieu, dans, dans, dans, dans, dans, le, dans le pays de l'éternel, avec tous ces adorations d'astarté. Maintenant, il dit c'est moi. C'est ça. Il dit, bon, rassemblez maintenant le peuple d'Israël. Et tous vos bon prophètes, de suite. Vous connaissez, non? Vous savez ce qu'il lui a dit, non? Oui. Il était bien, alors il dit, voilà, invoquez Moi, vous dites que je suis, suis quelqu'un de trouble, non et vous qui faites qu'ils appellent la paix alors, invoquer votre Dieu, qu'il fasse tomber la pluie. Mm -hmm. Alléluia. Qu il répond. Le Dieu qui répondra par le feu Amen. sera le Dieu vivant. Amen. Vous vous souvenez? Amen. Et quand ils ont, fait, ils ont fait cela, vous connaissez? La première des choses qu'il y a fait. Alléluia voyez les choses Amen. qui étaient a fait. Amen. La Bible dit, il a retardé. Vous me suivez Quand Élie s'est tenu debout pour prier, il dit éternel. Que ce peuple sache Amen. que tu es Dieu en Israël. Amen. Et que je suis ton serviteur. Amen. Et que c'est toi Amen. qui ramène. Qui ramène. Cœur Amen. Amen. et que j'ai fait toutes ces choses Amen. pas par ma force, Amen. mais par ta parole. Amen. Amen. je me suis appliqué à ta parole. J'étais convaincu Amen. que tu n'honores pas quelqu'un, mais tu n'honores ta parole. Amen. Et quand quelqu'un honore ta parole, Amen. tu l'honores aussi. Amen. Je savais qu'il pouvait prier et crier du matin jusqu'au soir. Faire toutes les gestes, tout ça, sacrifier, tout ça. Ne les pas exaucé parce qu'ils mm -hmm. n'ont pas honoré ta parole. Amen. Je me rejouis de ta parole, comme des grands du temps. Amen. Amen. Je me suis tenu à l'écart pour ta parole à toi. Mm -hmm. Et alors, quand il a pris, regardez, vous remarquez très bien que l'action qui a été posée a fait que dans sa prière, « Mais c'est toi qui ramènes. Mm -hmm c'est pourquoi même dans la parole de la promesse de Marachi, il est toujours parlait de il ramènera il le ramènera quand on parle de ramener c'est à dire que ça veut dire que on, on avait quitté le point qui était important Alléluia. pour s'éloigner de l'endroit alors on nous ramène à l'endroit on ramène la chose à sa juste place Alléluia on ramène effectivement pour que les choses se fassent en vérité comme Dieu voulait que cela soit. Observez frères et sœurs, dans ce que nous avons eu à pouvoir lire, je posais la question de pouvoir savoir pourquoi cela ne s'était pas passé en fait dans l'âge fesses. Pourquoi c'était pas passé l'âge de tiatir, de Spiel, ainsi de suite Pourquoi? Vous voyez, frères et sœurs, la sagesse de Dieu est au issue de la compréhension de l'être humain. Si nous voulons que Dieu fasse quelque chose avec nous. Il faut que nous approchions approchons de Dieu de la manière dont il veut que nous nous Il faut que nous connaissions Dieu. Si nous ne connaissons pas Dieu, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Il faut que nous le connaissions pour que nous puissions le servir de la manière dont il veut pour que nous obtenions les besoins, les désirs de notre cœur. Pourquoi pas dans l'âge de Fête? Vous avez remarqué que l'âge de Féz était le premier âge. Vous vous souvenez mm -hmm. Et le messager de ah, cet âge-là, c'était l'apôtre. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Le jour de Pentecôte, c'est le jour où l'Église a commencé. Mm -hmm. Avec le, le fusion du Saint-Esprit. Mm -hmm. Vous vous souvenez, non mm -hmm. C'était aussi pendant cette période-là que le Seigneur a eu à pouvoir aussi susciter Paul. Cet homme, c'est lui par qui le Seigneur a eu à pouvoir utiliser pour que le fondement Alléluia. le fondement soit Alléluia. réellement posé. Il dit, je posais un fondement comme un sage architecte. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est lui qui bâtit dessus le garde dans la voiture. dont il bâtit. Alléluia disciples qui croyaient toutes ces âmes qui croyaient vrai. Ils croyaient à la pure parole de Dieu. Amen. Ils étaient sur le fondement véritable. Mm. Ils avaient la parole. Mm. Comme l'écriture le dit, ceux qui reçurent de bons cœur sa parole furent baptisés et persévéraient Amen. dans l'enseignement des apôtres. Amen. Vous suivez Amen. Et la Bible dit, pour qu'on puisse comprendre, que la Bible dit, mm. le Seigneur ajoutait ajouté jour. Pas au bâtiment, mm. mais à l'église. Amen. Amen. ceux oui, qui étaient sauvés. Amen. Donc l'église épouse oui, mm. était okay. donc manifeste. Que Dieu te bénisse, mon mm. Dieu, Vous savez, je veux que vous puissiez prêter attention, seuls, les vrais, que vous compreniez ces choses. Mm. Elles nous sont nécessaires. Je vous lis pour que vous ne puissiez pas penser que je, je raconte cela. Acte 2. Ah oui. <coughs> Acte 2. Regardez -moi. Acte ah, chapitre 2, je pense que c'est ça. Verset 41, il dit, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 ans. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pas dans l'enseignement de quelqu'un. Mmh. Des apôtres, vous suivez, dans la communion fraternelle, dans la fonction du pain et dans le prière. Mmh. La terre s'emparait de chacun. Et ils se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. C'était chaque jour, tous ensemble, à au temple. Vous suivez C'était chaque jour, tous ensemble, à au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la monture avec joie et sa pitié de cœur. Louant Dieu trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour au temple ceux qui étaient sauvés. Amen. Parce qu'ici, ils allaient chaque jour au temple, non Le bâtiment, vous suivez. Pour que vous puissiez voir la différence, mon frère. Donc, ils étaient chaque jour assunis au temple. Comme là, nous sommes rassemblés et nous prions Dieu. Mais la Bible dit effectivement que mais le Seigneur ajoutait chaque jour au temple. Non, non. Allez-y L'église, c'est-à-dire que le corps de Christ ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut Amen. dire que celui qui était sauvé, il recevait le baptême du Saint-Esprit. Il le parce que l'Écriture était aussi pure l'Olympide. Pourquoi nous sommes devenus durs d'entendement, mon frère et ma sœur À cause que nous avons reçu. Là-bas, on a dit, c'est ce qu'on a dit. Alors, on, on, quand on écoute, on, on filtre tout, on pense. Qu'est-ce qu'on a dit Qu'est-ce qu'on qu qu nous avait dit Qu'est-ce qu'on nous avait Quand nous étions là-bas quand nous, Et ça, et ça. Dieu ne peut absolument rien faire. Comme j'ai dit, vous savez, il y a beaucoup qui savent prêcher ça. Comme le prophète a dit, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit Ils n'ont jamais été eux-mêmes baptisés. Et ils ont enfermé des gens prisonniers comme ça, effectivement. Et, et pour que cette délivrance s'est prévu, une personne nouvelle qui peut venir, vous lui parlez, il va croire. Oui. Ans, et vous priez pour lui, il reçoit la bataille du c'est donc les semences différentes le ont été semées en eux. Et qui ont eu quelques racines, effectivement. pourquoi le Seigneur veut raciner La résistance est tellement dure, effectivement, parce qu'on nous a dit, on nous, a dit, nous quand on nous étions là, on nous avait enseigné comme ça. Mais Dieu veut retirer les racines, effectivement, pour qu'il puisse maintenant te donner ce que Lui veut. Pour maintenant que tu sois dans la condition que... Parce que, frère et soeur, être sauvé, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi être sauvé l'avez reçu de tout votre cœur et qu'il vient de rentrer en toi, il va te laisser Alléluia. Parce que ce qu'il cherche en toi, c'est quoi C'est qu'il soit le maître du tout. Alléluia. Et comme vous savez, il n'a jamais été dictateur. C'est en collaboration. Alléluia. Toi, tu dois vouloir maintenant mettre conduit-moi à ça. Mm -hmm. Tu m'as dit. Mais là, à ça. Mmh. le but de Dieu, c'est qu'il te conduisent au baptême du Saint-Esprit. Il a jeté donc à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mmh. Et l'Église était vraiment en action. C'était aussi le temps où Paul a été suscité aussi. Mmh. Donc, ils avaient donc la parole de Dieu. On n'avait pas besoin du ministère des prophètes pour amener à qui Vers quoi c'est quand il y a eu donc de la parole de Dieu, l'apostasie effectivement de la sonnité. Et vous avez remarqué quand est-ce que cela commencé à avoir lieu Regardez très bien, depuis le premier âge, la lumière était tellement si forte. Vous suivez mm -hmm. Au fur et à mesure qu'on avançait, de plus en plus la lumière s'est déclinée. Mm -hmm. Alors, vous avez remarqué mm -hmm. D'abord les œuvres de Nicolas, vous suivez mm -hmm. La œuvre de Nicolette, effectivement continue, au fur et à mesure, au fur et à mesure, ça veut dire quoi on s'éloignait de ce qui était au commencement. Vous me suivez mm -hmm. Qu'est-ce qui était au commencement Au commencement, était la parole de Dieu. Alleluia. La parole de Dieu, les baptême du Saint-Esprit. Mm -hmm. Les actes des apôtres continuent avec les croyants. Mm -hmm. Au fur et à mesure, on arrive à pouvoir voir quoi La grande cathédrale de, de, de, de, de, de Saint-Pierre, la basilique de Saint-Pierre. Avec les statues qui venaient, tout le monde a vu, a vu ça, non Donc, ils ont vu quoi, effectivement Vous savez, c'est ce que la Bible dit après, c'est des Vous donner, non mm -hmm. Oh oui. Ces, ces effectivement, il y en a fait boire tout le monde, effectivement. les avaient marié maintenant maintenant. tout, tout, tout, tout, tout, Et quoi On est venu à la religion qui n'ont rien à voir mm -hmm. avec ce qui était au commencement. C'est à la fin. C'est dans l'Odyssée. Mm -hmm. Voilà pourquoi Dieu est sage. Amen. Voilà pourquoi c'était dans l'Odyssée qu'il fallait effectivement qu'il y ait un ministère mm -hmm. pour retablir, Amen. pour ramener. Amen. Vous me suivez oui. Je veux que vous compreniez ça. Veut dire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un ministère de la restauration. Vous suivez cela Donc, Dieu restaure, vous le savez, non Je veux que vous observiez très bien. Donc, restaurer, non Ça ne pouvait pas arriver effectivement à l'âge des fesses, ni des tiaties, ni des sibir, effectivement, seulement à notre âge ici. Et vous voulez savoir, vous voulez savoir pourquoi Je vous vous à ça, donc, nous avons vu qu'effectivement, que c'est rétabli, ça veut dire restaurer. Mmh. Vous me suivez mmh. Mais dans le jour oui. chapitre 2. Ne craint pas, soit donc dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'éternel fait des grandes choses, bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert révertiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront encore leurs richesses, et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'éternel, votre Dieu. Car il vous donnera l'appui en son temps. Il vous enverra l'appui de la première et de la dernière saison. Comme autrefois. Les uns seront remplis de blé. de Le cul vous de mou et de l'huile. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la Sauterelle. Les élèves, effectivement, les Asis et les Gazans. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous, vous rassagirez. Vous célébrerez nom de l'éternel. Votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, n'est-ce pas? Amen. et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Donc il dit je restaurerai, n'est-ce pas vrai? Amen. vous avez remarqué? ici si il a dit je restaurerai, n'est-ce pas vrai? et puis il dit et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Je n'ai pas beaucoup de termes, mais je vais aller pour dire, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après d'avoir restauré, il dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Donc ce peuple ne peut plus s'égarer. Il ne peut pas se tromper Il a l'assurance sûre. que la chose a ah, juste, celle-ci. Puis de confusion. Regardez, observez, frère. Et puis il continue, il dit, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon frère et ma soeur, après votre attention, s'il vous plaît, soeur, après la restauration, il y a quelque chose de très important que Dieu donne. Amen, Amen. Qu'est-ce que Dieu donne après la restauration Vous voyez C'est ce qu'il a dit ici. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu restaure pour que la chose revienne. Dans la condition juste et agréable à Dieu. C'est pourquoi il y a rétabli l'autel. Il a fait les choses conformément à la volonté de Dieu. Il a versé de l'eau, effectivement. Après seulement cela, le feu descend. Amen. Amen. Vous suivez Amen. Pourquoi dans l'âge de la Odyssée Et dans l'acte des apôtres. Chapitre 3. Verset 19 répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de l'affraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement de chose. Donc, avant que le Seigneur jésus Christ revienne, il faut qu'il y ait d'abord la restauration. Ça veut dire quoi, mon frère pourquoi est-ce que Dieu nous parle la restauration maintenant C'est parce qu'il y a la pluie de l'arrière-saison. Après la restauration, vient donc toujours le baptême du Saint-Esprit. Après la restauration, vient donc la pluie de l'arrière-saison. Vous suivez Donc, ce que Dieu est en train de faire maintenant avec nous, prêtez attention. Ce que Dieu est en train de faire maintenant avec nous, c'est en fait que le Seigneur est en train de nous restaurer. Amen. Amen. Les réunions que nous avons, les services que nous faisons, votre attention s'il vous plaît, frère. le Saint-Esprit nous parle. Parce que Dieu, regardez très bien, la Bible nous parle effectivement que et, et, le Seigneur Jésus-Christ est retenu en fait dans le ciel jusqu'au rétablissement de choses. Nous avons appris qu'Élie est déjà venu. Amen. Il a donc rétabli en fait toutes choses. Ça a été fait par l'Élysée de Malassica, vous connaissez, non Donc la parole a été restaurée. Amen. Mais maintenant, cette restauration de la parole, s'il vous plaît, va dans le croyant. Amen, Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire C'est pourquoi, quand vous venez dans la maison du Seigneur, si vous faites partie de l'épouse de Christ, Dieu est en train de pouvoir donner sa parole et nos paroles qui restaurent. En fait. C'est-à-dire que qui, progressivement, au fur et à mesure que tu l'entends, elle te ramène. Oui, oui, oui. Autrement, tu ne peux pas expérimenter la pluie de l'arrière-saison. Autrement, bon tu ne peux pas te manifester. comme un temps, de Jésus-Christ. C'est un temps de préparation, un temps de restauration où le Seigneur travaille. C'est pourquoi, quand tu entends la parole de Dieu, tu dois prêter attention. Amen. Tes habitudes anciennes que tu avais acquis dans les églises anciennes, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Mm. Dieu te montre chaque chose. Mm. Mm. Si tu es des Dieu mm. automatiquement tu abandonnes. Amen. Si tu ne l'es pas, mm. tu vas résister. Mm. Tu vas combattre. Pourquoi Parce qu'il faut que tu montres ta nature. Mm. La Bible dit, chaque semence produira mm. selon son espèce. Et si toi tu es la sémence de Dieu, tu dois produire la parole de Dieu. Amen. Donc tout ce qui est contraire à la parole. Ça doit commencer à partir. Amen. Dieu est tenté de te ramener effectivement par la prédication de la parole à voir ressembler à la parole du Dieu. Amen. Ça veut dire quoi Amen. Voilà pourquoi lorsque le prophète, dans cet âge, peut entendre la voix, lui dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première de Christ, Amen. tu as envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez le message de la restauration Donc, effectivement, la parole est restaurée quand toi tu crois la parole de Dieu. Elle fait son travail. Comme au jour de Pentecôte, la parole de vie, la parole pure, quand les croyants l'ont reçue. J'aime beaucoup ça. Pierre l'a jamais dit à l'époque, Pierre venait de vous de l'argent. On oh, fait des sibrons pour l'œuvre de Dieu. Non. Il a simplement prêché la parole de Dieu. Amen. La parole qui avait la vie, parce qu'elle en elle est la vie, elle a la vision de Dieu. Quand elle tombe dans un Dieu pur, Amen. elle produit ces dons pour lesquels Dieu l'a envoyé, mon frère. Et elle remet les sentiments de Dieu dans l'homme. L'homme pense comme Dieu veut qu'il pense. Amen. Il est parti, c'est lui, il a vendu De tout son cas. C'est simplement la parole de Dieu. Amen. Pas de résistance, mais Amen. le cœur qui se donne tout parce que. Dieu est tombé comme un corps nouveau. nous. Amen. Amen. Amen. Cet homme ou cette femme devient amoureux de Dieu. Amen. Parole, tout ce que la parole dit, c'est la chose pour laquelle la personne vit. Comme on fait un livre, oh, c'est une réponse. Non, oh, frère, David savait que ce n'est pas l'obligation d'abord. Non, je prends plaisir. Parce qu'il y a quelque chose à voir. Dieu l'a fait ainsi dans David. Il dit Mais j'ai trouvé un homme. C'est l'homme, mon cœur. Amen. Amen. Amen. Ce qui veut dire que Dieu avait placé des choses plaisantes oui. dans l'homme David. Oui. oui. oui. oui. David chantait de glorifier Dieu. Parce qu'il était une partie de la parole de Dieu. Alors, est une parole, effectivement, qui vient. Voyez-vous pourquoi vous avez des résistances en fait Parce qu'il y a de mauvaises racines c'est pourquoi les Seigneur, défrichez-vous un chemin pour ouais. que ça soit des racines. Si vous vous sentez fatigué, vous, ferez, vous sortez, vous partez à la maison. Il n'y aura pas de problème. Je voudrais rester simplement avec ceux qui se sentent en Parce que Ce sont des moments où le Saint-Esprit se sentir aussi. À si vous vous sentez fatigué, ne vous forcez pas de rester. Parce que vous allez commencer à pouvoir murmurer. Ça va bien jusqu'ici. Et c'est pas bon, sentez-vous à l'aise de partir demain on a aussi réunion Amen. donc si ceux qui sont vous restent à l'île du matin Tout se pas à la maison, mais que Dieu se sente libre de pouvoir parler Amen. et que son Amen. peuple reçoit c'est absolument Amen. nécessaire Amen. donc comme la Bible fait savoir effectivement que et donc, et, et, et notre Seigneur est retenu jusqu'au temps de rétablissement de toute chose c'est pourquoi nous remarquons dans les scènes écritures que la Bible dit que il a donné les incômes pour que nous puissions te ramener à la stature parfaite. Jésus Christ, notre Seigneur. Et, et la parole restaurée, effectivement, reçue par un cœur Fait de toi une personne restaurée. Alléluia Et, et te ramène, effectivement, à aux choses en réalité. Parce que, pourquoi est-ce que, quand on parle de restauration, frère, ce n'est pas une chose nouvelle. Non, non, non, non, non. C'est la, la, la chose en question, la même chose, mais qui a été... renversée, si on a fait d'elle ce qu'on voulait, maintenant on veut la ramener dans sa condition originale pour qu'elle donne ce qu'elle doit donner. Donc, effectivement, vous n'êtes pas devenu chrétien aujourd'hui, vous l'avez toujours été. Amen. Mais maintenant, Dieu vous ramène à votre condition que vous étiez auparavant. Amen. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en vous, en vous, Dieu avait déjà placé la nature des Christ qui était conforme à la parole de Dieu. Ça veut, dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on parle de la restauration, ça veut dire qu'on ramène, s'il vous plaît, prêtez attention, on ramène la plante qui était abattue comme ça, qui ne donnait plus rien à sa position originale, qu'elle puisse avoir les racines dans la terre, en fait qu'elle donne ce qu'elle a en elle. Alléluia. Non, le message n'est pas une obligation mm. ni une loi, tu dois, tu dois, tu dois. Mm. Non, non, non, non. Le message est une vie, Là, la personne ne fait tenir, oh Dieu. Alléluia. Alors, la est revenue à sa position. C'est ça la restauration. Alléluia. Nous sommes devenus une même place avec lui. Alléluia. Alors, nous donnons qui ne plombe quand soit la sève. Donne. Hum. Oh, oh, tu la des déjà plomb parce qu'on a dit dans le message. Nous dans le message faire oublier ce langage. Amen. Amen. Parce que si on un message, on ne peut pas, on peut pas oublier cela, langage. Amen. Quand tu as ces stades-là, tu n'as pas encore cru au Seigneur. Amen. Amen. Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, il prend plaisir. Amen. Il reconnaît que ça, c'est des dieux et ça, c'est la parole pour moi. Beaucoup de ceux qui prétendent croire au message ne sont même pas des croyants. Et ils n'ont pas compris ce, ce que cela veut dire. Qu'est-ce que c'est que ce message, effectivement, ils ont placé l'homme au-dessus. L'homme est un micro. C'est pour toi que tu es désigné. Mmh. Mmh. Pour que tu arrives à pouvoir entendre. C'est pour ça, quand ça vient... C'est pour ça que je dis. attention s'il vous plaît, parce qu'en fait, il sait que son fils et sa fille, il doit y avoir l'étincelle. Mmh. Mmh. Mmh. <rire> l'étincelle. Mmh. Vous savez, je ne vais pas rétablir, mais vous savez, quand, pour que vous puissiez comprendre que c'est nécessaire, ce n'est pas des répétition, mais quand Paul prêchait l'Évangile, vous connaissez Les il était assis. Tout le monde était assis là-bas quand il avait des malades aussi. Donc, Paul prêchait, Paul prêchait, prêchait. Et était tellement absorbé. Il était tellement attentif et son cœur. Paul vit qu'il avait la foi. Mais il n'avait pas parlé. Il n'avait pas, pas parlé. Il dit Bon, non, non, non. Il vit que cet homme-là où il était, il avait la vie. Aidez Là, on doit sauter. Amen. Père, ne soyez jamais décision ou distrait car la parole de Dieu vous est apporté autrement vous rentrez ici et vous sortez pire quand Dieu nous parle vous ne vous compensez pas une... <coughs> on vient, on va à l'assemblée et puis euh, voilà, ce n'est pas une association frère et soeur. Dieu nous parle Hallelujah. pour que nous nous préparions afin que ce que nous c'est Dieu, soyons ramenés parce qu'il dit en lui, tu nous as élus. Donc nous étions en oh, lui. Donc c'est comme un arbre qu'on ramène pour un sur le choc, effectivement. Ramenez. ramenez. Si on entend qu'il est comme ça, les racines sont d'or. Mais quand vous le ramenez dans sa position, on dit, mais non, toi arbre maintenant, eh, tu dois donner des fruits. Et eh, tu dois, mettre toi, un range, Mets mets toi les fruits. Non. non. Ramenez à sa place. C'est qui est là là à Car c'est pour dire à sur seul espèce. Amen. Il est les dieux. le Dieu. Ramenez-le. À la base, sous le fondement. Amen. Oh. Amen. Je suis le Seigneur. Vous êtes le Seigneur. Sans moi. Ramenez-le sur le fondement. Laissez Amen. que la parole de vie entre. Vous voyez la personne. Amen. Amen. Oh, parce que le message a dit prophètes a dit non, non, non, non, non. Ce n'est pas ce que les prophètes ont dit. C'est ce que Dieu a dit. Parce que je suis une bonne plante avec lui. Il y a donc cette semence qui rend Dieu. On m'a ramené. Quand j'ai entendu, j'ai reconnu la voix. Et il dit Mais sort Je suis sorti. Il m'a placé où vais je placé. Il vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Et que votre fruit. Amen. Toi, tu dois Amen. porter deux fois. Amen. On ne voit pas un orage j'ai fait des efforts ah, je dois porter parce que si je ne porte pas, Amen. non, non, non, non, Naturel. Remarquez. Amen. Remarquez Amen. une chose. Quand on ramène la plante, on doit a rosé, non? Pour okay, qu'elle rentre effectivement dans cela. ce que Dieu fait. Et puis maintenant, regardez très bien. Au fur et à mesure que la plante commence à pouvoir monter, pousser, vous voyez que à un certain moment, la plante s'est enracinée. Les branches, ceci et cela, qu'est-ce qui se passe Il se passe que vous n'avez plus besoin de pouvoir arroser la plante. Parce qu'elle a grandi. Vous suivez, frère Elle a grandi. Il a été effectivement un stade au On voit les branches qui poussent, naturellement. Et puis, le fruit commence à pousser. Amen. Avez-vous déjà vu je pense que les gens qui ont été en Afrique partout, vous avez vu en fait, dans une forme de la effectivement, des arbres qui sont là, qui donnent la première mmh. plante Tout un mangue, donnent le mangue, mmh. non Avez-vous déjà vu que le propriétaire de mangue dans la parcelle, les grands mangues, les gros, là, les gros trôles, les matins, ils se lèvent avec un arrosoir pour arroser C'est <cousse> un rose, mais non, mais donner de fruit. la pluie. Non, non, la pluie. Amen. Amen. Amen. La pluie descend. Le est dans le. Donc, il la pluie qui vient d'en haut. nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Pour que nous puissions recevoir la note de celui qui nous fait grandir dans enfin que nous puissions maintenant être manifestés. Nos frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, le temps de jouer. De déterminer, ah, cesser ouais. de faire des camineries. Ah, Il oui, faut oui, qu'on oui. soit des hommes et des femmes qui sont vraiment conséquents oui. et qui savent effectivement que quand c'est A, c'est pas l'obéissance, le respect, la considération de la parole. Ah, oui. J'ai toujours dit, soeur, frère, cessez de parler. Ah, J'ai ah, cassé ah, à gauche ah, et ah, à droite. Ah, c'est oui, un temps de mettre sérieux. Ah, ah, quand la Bible ah, dit ah, quelque, ah, quelque ah, chose. On écoute ce que le Seigneur dit, mmh. Mmh. on s'y accroche. Mmh. Et on y demeure. Mmh. C'est ce que Dieu est en train de faire. Mmh. Vous n'avez pas remarqué, mais il est en train de faire. Mmh. Pour nous ramener mmh. à ce que nous soyons positionnés pour que nous donnions, mmh. nous donnions. Mmh. Alors à ce moment-là, c'est là que je termine. C'est là qu'il nous dit effectivement, c'est vu que nous sommes devenus une même plante avec lui. Mmh. Romains, au chapitre 6. N'est-ce mm -hmm. pas vrai C'est la nous fait savoir. Et si nous sommes les mêmes comptes avec lui, nous, nous sommes identifiables. Mm -hmm. mm -hmm. ce qu'il est, ce que nous sommes. Mm -hmm. Et nous réalisons aussi une chose qui est très importante avec nous. Ce que le Seigneur, notre Dieu, travaillant dans chacun de nous, il attend effectivement que nous puissions manifester le fruit. Et, tout ça qui porte des fruits, mais mon nez, hein? porte encore plus de fruits. Ce que Dieu a donné. Que nous puissions prendre en considération, effectivement, le temps pendant lequel le Seigneur est en train de pouvoir nous instruire. Est vraiment disposer du temps de telle sorte que quand nous entendons la parole. Que nous retournons, nous nous asseyons et nous méditons. Nous, nous, nous méditons. C'est comme ça que les disciples, les écoutez, les rentrez, ils écoutaient, ils rentraient, ils méditer. Et cela veut dire quoi, mes frères et sœurs Regardez une chose. Pourquoi, en fait, on nous ramène à la restauration L'apôtre vous j'apporte pour la parole. parole, dans les scènes écritures. Si le message est devenu pour vous un message légaliste, on nous a dit ça, on s'a dit ça on, ça, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Regarde, je peux vous remonter là, c'est le truc. Je pense qu'on a besoin, c'est peut-être un romain, je pense, je sais plus très bien, mais.. Je vous mets un plein temps, hein. C'est cela que je suppose qu'il y a un temps. « personne... oui. Prenons garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une tromperie, oui. s'appuyant sur la tradition des hommes, sur l'indiment du monde et non sur le Christ. Car en lui habite corporellement toute la politique de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Amen. Amen. Amen. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous me suivez. Amen. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, Amen. par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité de morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par la circoncision de votre chair, a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte de nos ordonnances, nous condamnés, et qui subsistait contre nous et la détruit en nous coulant à la croix. Il a déprimé les dominations de l'autorité et a la livré publiquement un spectacle en qui par la croix. Quelle personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des C'est C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ qu'aucun homme une apparence d'humilité et par un des anges, mais vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assistait, et seulement assemblé par les jointures et les liens tire l'accroissement que Dieu donne. Vous suivez cela Amen. Maintenant, verset 20, il dit « Si vous êtes mort avec Christ au rédiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, n'écoute pas, ne touche pas, préceptes qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et doctrines, effectivement, des hommes Vous suivez Alors on commence Mais ça, ça dit, vous vous comprenez ce que je dis Vous Frères mais frère et sœurs, à ce moment-là, vous des gens des religieux vous en faites des religieux. Frère, là, tu nous es. En tout cas, là, tu vas quand même... Vous en faites des religieux. Écoutez bien, frère. Ça n'a jamais été le but de Dieu. Amen. Ça n'a jamais été le but de Dieu. Le but de Dieu n'est pas d'avoir des religieux, mais d'avoir un corps. Amen. Le Amen. corps de Christ. Je vais vous poser une question. Donc, okay, donc, vous me regardez ici. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez, ce corps dans lequel je me trouve normal, hein, vous pouvez obliger ce corps à dire, mais maintenant, maintenant, maintenant, tu dois manger. <rire> toi ici, tu dois manger, tu dois, me' toi, quand tu dois manger, Mais <rire> pas l'obligé. Ah, parce que c'est un réflexe naturel le corps qui est ici est censé pouvoir manger Donc, il y a des choses effectivement que dans ce corps qui bouge, qui fait comme non, le sang qui est dans le corps il a surqué, mais toi sang maintenant tu les le sang surqué parce que ça fait partie en fait de la vie de la nature qui est dans le corps c'est quelque chose qui est naturel. vous mettez du sang vous voyez Si vous transfisez la, la, la, la personne, prenez des armes, ce sont des. des Extrapoles, elle va dire un peu des choses un peu en large. Vous voyez, vous prenez les, les sachets de sang. Vous voulez transfuser quelqu'un qui a un accident. Vous dites. Sachets de sang. Toi, sois ici. Quand je vais te transfuser, tu rentres dans le veine, tu passes pas le veine, tu je suis et puis tu rentres dans dedans tu combines, tu, tu, tu, tu, tu, tu vas faire. Tu comprends le chemin de la ferme. Tu montes là, tu, te, tu as compris ça <rire> Vous savez, les infirmiers vont dire, mais nous avons un fou hein, dans la salle d'opération. Et dans le sang pour dire que quand tu vas rentrer dans le corps, tu vois le veine centrale là. Mm -hmm. Des veines côté tu passes là, quand tu passes ici, attention, il faut passer par là. Il faut bien faire attention. Il y a des petits coins qu'il ne faut pas passer. Mais passe par ici, par là. Et puis les... on dit, mais en tout cas, docteur, il faut bien sortir cet homme, il Pourquoi Si tu envoies le sang dans le corps, mm -hmm. mais il va circuler. Ah, ah. Envoie-les simplement dans le corps. Mmh. Pas dans la terre, mmh. la terre, mmh. mmh. la terre. Mmh. terre, mmh. terre, terre. Envoie son dans le corps, effectivement. Bon. Mais il trouve son chemin. Amen. Alléluia. Alléluia. Un mmh. mmh. mmh. fils de Dieu, donne-lui simplement la parole de Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas donné les dos mais les mmh. Dites-lui simplement ce que son Dieu dit. Mmh. Mmh. La parole de Dieu, elle a la vie, non? Il a dit que les oeuvres produisent des poissons. Amen. Mais la parole n'est pas à elle a produit des poissons de toute poisson, espèce, hein, de couleurs différentes. Donc, c'est comme cela que le Seigneur détermine par là la restauration. Hébreu, Hébreu, regardez bien, pour que nous puissions comprendre ce que cela veut dire. Verset 6. Hébreu, Mais je peux peut-être dire un peu... Bon, je vais dire... Là, j ai, j ai, j ai, j ai, moi, j'ai pu trouver du verset 1. Hein? Jusqu'à 13 et puis, nous allons prier. Hein? Voilà. je termine par... Aller. Le point capital de ce qui vient d'être dit, ce que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à droite du trône de la Majesté Divine cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable terrain qui a été dressé par les seigneurs et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquelles célèbrent un culte, image de, et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit immédiatement à l'article, lorsqu'il avait construit les Et ait soin, lui dit, tweet, il le dit, de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur, Il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous suivez, merci. Et car, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici le jour, vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, et la maison du Judas, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Il est Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ce jour-là, il est Seigneur, que je ferai. Je mettrai mes voix dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni son frère disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, tous les, les plus petits sur plus grands. Amen. D'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne serai plus de leur péché. La parole de Dieu, c'est tout ce qui est le cœur, le cœur. Dieu l'inscrit maintenant dans le cœur auquel tu pas seulement parce que cela est là, dit je dois le faire non ça fait partie de ta vie c'est ça la restauration Amen. en fait oui. Dieu te ramène effectivement à ce que la parole de Dieu parce que tu as été à commencement la parole de Dieu Amen. donc il te ramène maintenant à ce que cette Amen. parole maintenant puisse Amen. avoir maintenant quoi? la vie Amen. et comment est-ce que la parole vit que tu l'as dit hein? la lettre de Dieu, mais l'Esprit, quand l'Esprit vient, alors maintenant, tu es dans son tabernacle, tu peux maintenant vivre la parole de Dieu. C'est pourquoi votre attention, c'est pourquoi on parle que le Seigneur, notre Dieu, ajoutait chaque jour, pas au temple, mais à l'église, ceux qui étaient donc sauvés. Nous entrons dans l'église par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là maintenant, effectivement, que la parole avec l'esprit, la vie. Et la parole vit dans l'homme. Et c'est comme cela que le Seigneur, notre Dieu, agit et accorde la grâce à ceux qui sont de Dieu, qui puissent arriver à pouvoir comprendre l'importance. De pouvoir se trouver dans la présence du seigneur écouter la parole de dieu et savoir pourquoi je fais les sacrifices d'équité le chez moi je peux me retrouver avant dormir mais je viens ici pourquoi et quand je veux partir qu'est ce que j'ai reçu voilà comment dieu travaille et construit restaure rétablit. ce ce que dieu est en train de faire mon frère et ma soeur si tu rates cela c'est la tristesse pour toi et je termine par là il y a bien cinq vierges comme Et aussi cinq vierges folles. De quel côté De mm. vous.